Bonjour à tous. Je suis Christophe Ritzenthaler et je suis le directeur du Simpa. Donc le but de ce cours exposé, c'est de vous expliquer ce que c'est le Simpa et surtout deux de ses activités auxquelles je vous invite à, à collaborer. Donc le Simpa, c'est une association, donc, euh, mais aussi un centre international de mathématiques pure et appliquée. Donc le Simpa, évidemment, on joue sur le fait que le Simpa, c'est sympa. Mais en fait, le SIMPA, c'est aussi SIMBA. Ça vient en fait du Lyon. Et pourquoi Parce que le SIMPA était en fait fondé en 78 comme un centre UNESCO de catégorie 2 lors en fait, d'une conférence UNESCO qui avait eu lieu au Kenya. Son but, c'est de promouvoir la recherche en mathématiques dans les pays en voie de développement. Euh, physiquement, c'est situé à Nice. Et il y a quatre pays membres pour l'heure actuelle qui sont l'Espagne, la France, la Norvège et la Suisse. Alors je vais vous présenter les deux activités euh, sur lesquelles le sympa peut, euh, avec lesquelles vous pouvez travailler avec le Sympa. Donc la première, c'est la plus légère, c'est ce qu'on appelle les cours SIMPA. Donc les cours Sympa, c'est un format qui a lieu donc toute l'année, vous pouvez postuler toute l'année, du moment que vous avez un projet avec une personne dans un pays en voie de développement et... Donc, vous venez, dans ce pays, faire un cours, que ce soit au niveau master, de 1 à, disons voir, trois semaines, et le Simpa prend en charge votre voyage. Donc, en 2019, hein, qui était la dernière année de vraie activité du Simpa, on a eu 30 cours qui ont été organisés dans 16 pays. L'autre activité, c'est les écoles Simpa. Donc, les écoles Simpa, c'est l'activité phare euh, du Simpa, et là, c'est un format un petit peu plus lourd, donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on monte une école SIMPA. Donc l'organisation, c'est la suivante, vous avez deux personnes, donc euh, un ou une coordinatrice euh, extérieure, donc d'un des pays membres, la France, l'Espagne, la, la Norvège ou la Suisse, et une personne d'un pays en voie de développement, là où va se passer l'école. Donc ces deux personnes se réunissent pendant l'année X pour monter un programme, et elles ne le montent pas seules, c'est vraiment là un point sur lequel je veux appuyer, le SIMPA vous aide à monter le dossier, à travers en particulier... Ces responsables scientifiques, donc il y a des échanges qui se créent et pendant euh, cette période, donc, vous organisez un mini progr un programme scientifique donc, euh, qui peut être constitué de cours, de TD, de TP, mais aussi de mini projets si vous avez envie et vous réunissez une équipe pédagogique. Voilà les responsables scientifiques. Donc, comme vous le voyez, ils sont répartis par, euh, domaines, enfin, par, pardon, par zone géographique d'expertise. En année X toujours, donc, euh, vous passez au conseil scientifique du SINPA qui regarde l'adéquation du programme euh, avec euh, aussi les qualités pédagogiques comme l'implication des étudiants et des étudiantes, l'impact régional de votre projet pour savoir s'il y a une vraie continuation de celui-ci par la suite, l'équilibre du budget, l'implication des femmes et la proposition, la proposition d'activités annexes comme par exemple l'organisation de tables rondes autour de problèmes éthiques ou des activités périscolaires. L'année X plus 1, ce projet passe en validation en comité de suivi, où là, le Simpa vous octroie un budget entre 8000 et 12000 euros, ce qui correspond à peu près à l'heure actuelle, à environ à un tiers du financement de votre école. Et l'année X plus 2, voilà, c'est la concrétisation. Vous avez votre école qui peut se tenir dans le pays. Alors... Pour parler des écoles, bah, le plus simple est peut-être de laisser la parole à certains des participants et participantes Une école About qui est en Bénin. school, the main theme is uh, dynamical systems, which I always tell people is to solve uh, two problems: one is to predict the future, and the other is to get lots of uh, effects with very small efforts. I have given several courses in several places. It is always interesting to des courses, but here you feel like the things you are doing are useful for them, that they can. this can help really in their lives. The students here, some of them come from the field of mathematics, some of them are more interested in computer science, some of them come actually from physics, so we have something to offer to every single one of them. And also they have a lot of offer to us, because they share their interests, what they want to do, what they want to accomplish. Et je vous laisse avec ce dernier transparent qui résume comment est-ce que vous pouvez participer. Merci.